Bah, tu as euh, battu euh, les fans ou pas Ouais, oui, Mister Mister. moi j'ai fait 42. Ah 52 Non, mais il 32. a fait 35. Moi j'ai fait ah, ouais. 42, Foris, faut que je t'envoie le gameplay. Ah ouais ah, Ouais, ouais. Ah, le menteur. Maxi Kappa. Regardez, <rire> <y> <rire> j'ai c'est le ah, save. Surtout que là faire 40 en vrai c'est long de ouf là. Faut tuer tu les zombies mais un mais par un C'est juste long quoi Ouais c'est ça faut tuer un par un Moi ça m'a fait péter les plombs j'ai fait 2 fois 29 1 fois 28 20... <rire> Stop Pourquoi faut qu'on ait les chiens là la somme quoi Allez bon, LRG tu fais la panne ou on court derrière Moi je reste ah, dans un petit coin moi C'est pour allez. moi je crois enfin, non Cut moi allez, ça allez J'arrive ma gueule Salut okay. Putain il convient que c'est un cul de clèpes, aïe aïe attends je me <rire> fais pas traquer Eh mais ils sont en sur. dessus en fait tous ensemble <rire> C'est un bon... Oh luck il a so du chien au cul Rien l'RDG T'arrêtes pas ma gueule, oh là je Moi, suis Je strafe le chien mais non, ah il m'a bloqué C'est qui me oh, bloque traque, sure Le grand Il s'est bloqué avec flash en tournant Attends. Oh, oh il a bloqué les clips. J'ai pris les non. Allez, viens vers moi, là, bloque le Klebs. Attends, viens en quête. Ah Non, Ah. Attends, là. Vas-y, il a personne, tu pourrais rien. Non, je suis mort. Flash Foris, mourait un peu C'est la folie des chiens, ma gueule. Oh là là Oh, trop de pets je c'est que les trappes d'amis là Oh là là tu peux me dire ce que tu veux, tu ramènes n'importe qui cousin. Oh que t'es les chèques qui sont bloqués les gars Forista On est déjà là Attends j'ai. vas-y attends, j'essaye de passer. Saute par en haut là. C'est bon, c'est bon, je les ai eu. Valérie. Valérie. J'ai tout, j'ai plus. J'ai tout, j'ai tout. C'est bon, l'a eu, on l'a eu. suis mort. Non, jamais. Ah, ma gueule. C'est bon, ça rien, ça bon. Ça, c'est une manche de Spartiate, ma gueule. attends. C'est que je vais clouer la manche de chien, ma gueule. Ah non, ça marche pas. Rien qu'avec la manche de chien, je peux faire un montage épique. Ah ouais, mais gros, la tête d'homme que je viens de parler. <rire> Faut qu'il y en ouais. fasse des tours d'escalier. Ouais tu, tu les donnes. Vas-y t'as me... personne, t'as personne, t'as personne non. Oh là là C'est bon C'est bon, c'est moi bon qui ai tous les derniers Vous Ah mais non mais là ils fait. sont les deux sur moi mec Ah bah donc c'est bon pépère. <rire> Vas-y cours Paris Débrouille-toi, Putain, <rire> hey, la manche, toute la manche, je <rire> suis pas mort, les gars. Y'a que moi qui ai pas serpillé, hein, je dire. pas hein. oh, dire. Oh, oh, là, là, il est le au laisse, euh, 400 ping moi. <rire> <rire> bon, ouais. bon, on coupera ça au montage, on est fou. <rire> ça, ça va... Moi, je vais rajouter un 1 au montage devant toi. Attends, le roi des, est le roi des cuts. <rire> LRDG, mais Zolferno. <rire> hein, hey, suis le roi on du on cut, gros.